Et messieurs dames, bonsoir, bien le bonjour, bien le bonsoir à toutes et à tous. Ici Dragon sur si de Studio. On se retrouve ce soir pour des jeux de société. Et je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Jake. Bonsoir Jake. Hola. Et de Endo. Bonsoir Ando. Hello. Et du coup, ce soir, messieurs dames, nous allons jouer à du Uno. Alors. Si, si. Nous Olá, allons capital. jouer à du no, avec des règles non officielles, oh. bien évidemment. Donc officielles. Que L'os plus dos. Euh... On joue avec les règles non officielles. Non officielles hein. euh, Alors, j'ai fait euh, LV2 anglais, mais je suis pas... Enfin, LV2 anglais, LV2 espagnol, mais bon. C'est compliqué. Ouais, hein. Moi aussi, mais arrêté euh, en troisième. Voilà, moi j'ai fait ça jusqu'en BTS. C'était pas compliqué. C'était un peu compliqué. Euh, du coup, voici la fameuse partie. Nous attendons Monsieur Endo qui rejoint. Oui, l'invite. Je, je, oh, je suis voilà. En train d'arriver. Hop. Et désolé du retard. Petit souci technique. Euh, Est-ce que je baisserai pas ma cam, moi Oui. Je te faire la baisser un chouïa. Oui, euh, tu es oui. tout petit. Oui. Alors. Déverrouillons la caméra mais non, pas le... la capture, non, mais je parlais de la caméra directement, euh, la... La... pas forcément sur l'écran. Enfin, ça, j'en sais rien encore. Maintenant, mais si. ta caméra à toi, pour qu'on te voit plus ta tête en haut. Ah, ouais, non, mais c'est parce qu'il faut que je... Faut que, ouais. Ou alors que, que c'est je... je... la maladie je... du streamer. Hein. Tiens-toi droit. Oh. Oui, oui, alors attendez, les attaques, voilà. Il a que tu, tu, tu connais ça. Oui, donc vous entendez les mots de chaises. Hein. C'est pas grave. Voilà. C'est la faute à Jake <rire> Voilà euh, Si je mets la caméra sur le stream comme ça, je pense que ça devrait être un peu mieux. Euh, en dos, il a pas pris de, de photos de profil. Et non, c'est la deuxième fois que je lance le jeu, donc. Euh... Ça va pas, mais dos. C'est pas par défaut l'idée le, le, Steam qu'il y a sur Ubisoft Non, c'est ton idée, c'est ton profil Ubisoft Connect c'est compliqué donc soit quand tu fais euh, shift plus f2 euh, tu peux alors, euh, tu peux choisir euh, dans profil tu changes ton avatar tu fais modifier profil et tu prends un avatar euh, qui te donne gratos là genre euh, euh, tu as du assassin's creed enfin tous les, les jeux ubisoft ou si tu veux mettre ton propre avatar euh, de toi-même, euh, toi euh, tu dois le lancer, changer, soit sur l'application, soit sur le site. Ok. Voilà. Bon beau. alors, nous sommes sur du Uno. Euh, on va malheureusement autoriser l'accumulation des plus 2. Oui. Il y a la règle du 7-0, je m'en souviens plus, quelqu'un sait de quoi. Alors ce 7-0, c'est soit si tu mets un 0 ou un 7, ça donne le paquet de cartes à ton voisin. Non, c'est pas exactement ça, c'est. Euh... où Ou ouais, ça as échange après, Le 7, t'as échangé avec une personne et le 0, ça fait tourner les jeux. Oui, voilà. Mmh, okay. C'est ça. Donc, ouais, non, pas ça. À la volée, c'est rajouter des cartes euh, oui. dans la pile euh, dès qu'on voit quelque chose qui est exactement identique, c'est ça Ouais, donc ouais, non. Forcer le jeu, je vois plus ce que c'est. C'est pas avec du temps je crois qu'il y a du temps. Est-ce euh, est que, euh... peut... est que vous pouvez écouter le live et me dire si Ando euh, est, est, passé, est, très, est fort ou pas Pardon. Et Ando, est-ce que tu peux parler du coup Oui, je peux parler, je peux faire des phrases complètes, ah oui, non, tout à fait. Non. Ouais, attends, attends, faut que je baisse un peu ton son, là, bah, du coup. <rire> J'ai <je t> <rire> fait comme. J'ai Jake... rapproché le micro. Voilà. Parce que, que Jack, je le mets à 200% et je suis obligé de le mettre à plus 12 dB de volume sur le, <rire> sur le jeu, c'est pour bon ça. Ça devrait être beau. T'as mis le son du jeu sur le stream Euh oui, c'est parce qu'en fait, comme je suis en fenêtré, quand je clique sur une autre fenêtre, le son s'en va. C'est pour ça. Euh, parce que, que le jeu, c'est un des jeux où nous ne pouvons pas mettre de fenêtrés plein écran. Et surtout, quand tu cliques ailleurs, il y a plus il plus de musique. Ouais, il a plus de, ouais, y a plus de... Ouais, non mais euh, fenêtré plein écran, c'est un son qui joue en continu. C'est soit je c'est euh, ça faisait comme pour les euh, les Spy Fox. En gros, quand je cliquais ouais. à côté, ça. ça mettait. ça coupait le jeu complètement. Quoi. Euh, coup, concernant quoi, on... les règles, pas de bluff. Euh, ça veut dire que. Euh, donc, pas ouais, en... le bluff, c'est en gros si tu mets une couleur. Euh, et tu, tu peux bluffer ta couleur. Genre, si tu mets euh, un plus 4 rouge. Euh, tu peux bluffer en disant. Bah, euh, je mets un plus 4 rouge, mais j'aurais pu jouer rouge. Oui, c'est ça. C'est l'équivalent du menteur dans le jeu du menteur. C'est ça, ça. Et la pioche jouable Voilà, la pioche jouable c'est. Euh, tu dois piocher jusqu'à temps que tu aies une carte. Enfin, que tu peux jouer une carte. D'accord. Donc tu peux être à. Un... Qui... Voilà, tu peux, pinier, être, tu, ouais. tu, tu peux être à un Uno, donc une seule carte. Tu peux passer à 21 cartes. D'accord. Bon, on va laisser juste le plus 2 pour, pour, pour, pour le, moment. le moment. je pense que de... On y va tranquillement. Allons-y, let's go! C'est parti! Oh là là. Bien! Alors, il n'y a plus d'amitié, hein? Oui, non, non, non. Du coup, il faut que je remets ça. Leono, c'est comme le Mario Kart, c'est sérieux. Ouais, il faudrait qu'on se fasse un Mario Kart, c'est jours. Et nous sommes avec l'IA Récré! Bienvenue à toi, Lia Récré! Ah, oh, mais c'est génial, je croyais qu'on était oh, juste Non, deux, non, c'était obligé d'être 4. Oui. Oh, euh, donc, du coup, c'est à ouais. Donc uh, Jack. Uh, Ando, c'est à toi de ja uh, Jake. Euh Jake oui. tu, tu veux pouvoir potentiellement te faire uh, bolos bon. par l'IA Ou par À, euh... à toi Jake hein. uh, bah si, par moi si on change de tour Voilà essayez Ando il est méchant bah attends Réo Pas de pitié Pas de pitié pour les croissants oh, C'est vieux ça, c'est vieux Je jamais dit que j'ai vieux ah, ah, bon bah... Non, c'est méchant ça. Eh ah, bah, je joue ce que j'ai, hein. C'est méchant. Alors, euh... j'espère que sur le stream ça ne pas parce que même en faisant fenêtre j'ai des pertes de fesses. Non mais c'est bon, en dos, là. Jack Alliance, Jack <rire> Jake Alliance, change de tour. Change de tour, Jack. Non mais, alors attends, déjà, je fais en fonction des pertes que j'ai. Jack Alliance, là. Oh, en dos, désolé, Jack. <rire> <rire> Je... Alors attends, attends, attends, parce que là on joue, on joue en entraînement, mais en dos il y a Oudo là. Oui oui, oui. oui, oui, Donc il n'a pas de verre. Mais tu vois, ce qui est, ce qui est embêtant avec la pioche Joanne, c'est qu'on aurait su qu'il n'y aurait pas de verre. Là on sait pas s'il a chopé du verre ou, ou pas. Ah. Tu vois, la pioche Joanne, il y aurait pu plus... ça. Donc on... là, il n'y a, a pas de bleu, mais... Ah, je bug. Ça ne ah. plus. Ah si. Ah. Alors voilà, désolé. Ah, ah, ah, ah. Et ça Je vous prie. Et donc donc moi là, avec mon plus 4, je peux soit dénoncer, soit refuser. Donc si je dénonce, ça veut dire qu'en gros, en dos, est-ce qu'il pouvait jouer euh, euh, du bleu Et eh ben, euh, il se serait chopé les qu'elle 6 cartes. Mais là, c'est forcément, été... oui. forcément du jaune. Donc là, c'est forcément du jaune. D'accord, ben bah, j'en veux pas. Change oh non, de... pas bleu Change de sens moi, je Change de je de peux sens. Pas changer de sens ben bah, change de son Et non En fait, il f... dans ce jeu, il faut appuyer sur Uno et balancer ta carte avant. Ah, putain Sinon, tu te fais contre Uno. Pas drôle. Du bleu, Jack, Du bleu... Ou du jaune. Ah, C'est parfait. Mais... C'est une alliance contre moi parce que j'ai... <rire> le... Alliance contre <rire> le bot Alliance contre le bot <rire> C'est qui a, a, a gagné, en fait. Non mais non mais le non, bot c'est pas, pas le bot qui va gagner quand même. Ah bah tiens. En dos est-ce que t'as un plus de Non. Bah attends. Le bot il a gagné. Et voilà. Et voilà c'est votre faute tu as c'est votre faute. <rire> Ouf, faut, faut, faudrait tester avec la pioche jouable je pense. C'est plus marrant. Oh te... punaise, donc c'est lui qui marque les points, euh, d'accord, oui. moi j'avais l'habitude de faire l'inverse, que les perdants marquent leurs propres points. Non, non, là c'est euh, toi qui marques les points que t'aimes. Alors, et du coup c'est Lya qui commence. Oula, c'est... change de couleur. Même bleu. pas le jaune. Même pas le jaune. Non. Et ah bah voilà Non mais le vert c'est bien aussi. Non non, vert c'est pas bien. Ah c'est bien Jack. Ah bah... Oh, ça suffit de... <rire> C'est fini, oui Non mais... Bah mange-toi ça <rire> Oh désolé Jack <rire> Dieu qui prend cher. Eh mmh. là. Ah bah ça je m'en doutais. Ah bah ils se quand même un peu. Mmh. Bon. Je peux enfin jouer. Mais sérieux c'est quoi ce jeu je prends des dégâts du... De... Désolé. Non, pas des dégâts, mais je prends des je, je me tape des flux de FPS à chaque fois qu'il y a une, une carte. Euh, allez, je dénonce Bah, raté. Ah, voilà, donc je prends 6 cartes. C'est bien, ça me fait plus de choix. Jake, change de, tout. change de sens. Je ne peux pas. Il faut le faire, -le, quand même. Tu dois croire en l'âme de tes cartes. Non, mais on joue pas yu gi hein. <rire> <rire> Vous m'embêtez avec du vert, changez de couleur. Tiens, voilà. Ah, merci, Mirando. Oh, mais non, je t'en prie, rejoue. M merci, Mirando. Je peux pas, là, je, je, je, je peux pas, là. je peux pas continuer comme ça. C'est hein. c'est oui. oui. Tu le vois avec la barre. Ah, Il va encore gagner. Ça fait piocher le bot. Tu vois, tu peux jouer. Merci. T'es pas joueur en je pensais que t'en avais un. Bah non Jake, vas-tu -va gagner Oula Oula ah ouais, d'accord Je dénonce ah oh bah non donc il a un deux verres il y a un deux verres un deux verres pourquoi spécifiquement un deux parce que tu as un deux verres quand, quand tu dénonces j'ai le droit de voir tes cartes tu as ah. le droit de voir Ah quand, en fait quand tu dénonces tu savais pas c'est la règle officielle Jack voilà je fallait pas dire <rire> qu'elle a un deux verres <rire> en fait quand, quand tu dénonces et que euh, tu, tu, tu te trompes tu vois les cartes de de ton de ton, de ton adversaire pour te confirmer qu'il a bien euh, pas cette couleur en fait Il a pas cette couleur. Okay. Du coup des fois c'est la strat de faire une alliance euh, en disant c'est pour ça. Ah du coup maintenant c'est moi qui commence. Bah, bravo je lui donne des astuces et maintenant il je dénonce quand même. Alors trois bleus, un vert, un jaune. <rire> en deux choses de sens. Ah oh non, non, non, non, non le stream, voilà. non, non. Et voilà, encore une coupure internet. Ok. Ou euh, non, c'est moi là. Non, euh, non c'est bon. Non, t'es plus là. T'es plus là. Ah, Je suis plus là. Ah, D'accord. Oui, j'ai une micro coupure. Euh, euh... Du coup je non, vais. Hein. Vous allez devoir recommencer parce que je ne pourrais pas me reconnecter. Oui. Euh, pourtant, ça a fait une micro-coupure euh, sur le stream. Je vois le stream qui tourne encore, donc je ne comprends pas tout. Euh, ouais, en fait, j'ai. Moi mon stream il m'a. il s'est coupé sur Twitch. Il est revenu. Euh... Donc je ne sais pas. Euh, bah du coup, euh, je quitte la partie, hein, si ça sert à rien. Hop. Parce que j'aurais pour... pas pu me reconnecter. Euh, et puis du coup bah. Euh... C'est quoi on quitte ou pas on, finir, ah, on finit tranquillement là, ouais, on, on va reprendre là, hein. le lobby moi je vais m'amuser avec les gens euh, de, du stream à... à faire de la musique allez voilà donc nous avons euh, Ghost Rider 584 underscore qui a fait plus de alors attendez on va compter euh... Qui a fait 80 milliards 567 399 euh, 767 millions 399 116 points. Comment c'est possible de faire ça Bah, il doit jouer beaucoup au dos. C'est ou alors il utilise des bots je sais pas. Euh, voilà. Nous avons euh, le top. Euh, nous avons Mathieu ARS. Je vais en dos. Bien, okay. Alors, total de victoires. Nous avons Sterny58 qui a 24 434 oh, super. victoires. Oh, il y a des gens qui passent par vie à jouer au Uno en ligne. Et euh, total de bluff réunis, réussi Sterny58. Voilà. Donc, mais j'ai oublié. Je pense, <rire> pense qu'on a les créateurs du Uno là. On a des en médailles. vrai les, les, le phénomène des jeux de société en ligne, moi je trouve ça hyper intéressant et euh, je trouve ça hyper convivial. Soit sur euh, les jeux de société directement sur euh, bon, Ubisoft et la plateforme non, on pense qu'on en pense, mais que ce soit sur Steam ou directement Board Game Arena ou navigateur. Oui. Que pour moi c'est l'avenir du jeu de société en fait. Mm -hmm. euh, on peut même faire des parties deux contre deux si jamais. On peut faire des liens. Comment ah. euh... tu peux pêcher sur le chat Avec point ouais, d'exclamation On va tester ça monsieur Si du coup Vous n'avez plus le son du jeu Il vient de remonter Un maillot de bain J'ai remonté ah, oui. Un maillot de bain <rire> Voilà voilà J'aurais dû mettre un mode de spectateur sur. J'ai dû remonter... une limande. Une limande. C'est un poisson de limande. Oui, oui. C'est un poisson tout plat. C'est gagné. C'est gagné je... Bon, allez, invitez-moi Oui, ça arrive, ça arrive. invitez moi Je veux jouer Je vais faire l'écran de chargement là. Et eh bah ben, voilà, et eh, voilà. Jake Evanson il m'a déjà envoyé une, deux, trois, quatre, quatre invitations. Tout ah, exception. J'ai rien, rien fait là. Non, c'est depuis tout à l'heure quand on a fait les tests. Ah. Parce qu'en fait dans le chat il garde et il garde toutes les invitations fait. Alors on a dit, on garde le plus de hein, les accumulations. Ouais, et je pense que le mieux c'est rajouter la pioche jouable. Vous voulez voir plus moi. Dedans, par contre, moi hein oui je vais vous inviter, je vais vous inviter. Ouais il doit, il, il doit avant. pioche jouable, c'est marrant. Soit tu, tu peux te retrouver à 150 cartes et on, on va faire euh, une seule VOD de une partie. Okay. VOD de 3 heures. Le bluff, je préfère le garder. Euh... Ouais, vas-y. Euh, forcez le jeu, si vous piochez une carte, elle est automatiquement jouée. Euh... Ah oui, tu peux pas... tu peux euh, oui, oui, tu peux pas... Euh, tu ne peux pas ne pas garder de cartes C'est intéressant tu... ou pas Bon... C'est plus des coups quand on est à 4. Vu ouais. qu'on aura un bot... Euh... Le 7-0, que fait-on Oh non, c'est trop... C'est trop... trop injuste. D'accord. À la volée, moi, perso, j'en suis pas fan, mais je demande quand même. Je sais pas, Ondo, qu'est-ce que tu penses Bah moi j'aime bien, mais après comme vous voulez, hein. Moi ça me dérange pas. Ok, donc à la volée. Ça va falloir jouer avec des réflexes. Allez, j'ouvre le salon. Allez. Cliquez pour inviter un ami. Ouais, le salon. Allez. Fait bien d'ouvrir le salon, c'était important d'aérer. Ouais. Exactement. Et attention, courant ouais, d'air par, par ces temps par de heureux. froideur. Voilà, moi je suis arrivé. Et ben on parle pas du froid quoi. J'ai une ouais. parenthèse hier, elle désolé, mais euh, hier il faisait hyper froid ah, il y a quelques jours et aujourd'hui il faisait plus chaud dehors que dedans chez moi. Quoi. Moi ce matin ah, il, faisait il faisait 10 degrés. T'as pas reçu l'invitation Si, si j'arrive. Ouais ce matin il faisait 10 degrés. Ok c'est parti. C'est oui. vraiment... ce qu'on dit hein, en avril. Ne te ouais. découvre pas d'un fil. Et euh, pour terminer la partie il faut qu'on arrive à 500 points. Ok. Alors, la partie en plusieurs manches. Hein. Oui la partie oui en plusieurs manches. Mieux. Voilà, oh. il y a Cosmo, prends ça dans ta tête. Euh... Oh mais je t'en prie, rejoue Draken. Donc là, vous allez vous allez voir la fameuse pioche jouable. Ouais, voilà, bon courage. Voilà. Mais c'est affreux. Voilà. Bah non, c'est marrant. Moi, je tu, affreux. tu passes de une carte à à 50 cartes Oh le pauvre J'ai eu peur que c'était pour moi. Alors ah, les plus de. se oh oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ah mais tu, tu, peux, tu peux dénoncer Ah oui, oui, ça se cumule Mais par contre, tu peux ah, là, là, là. dénoncer. S'il n'a pas de bleu. Voilà, donc Ando a gagné, donc lui il, il se chope 12 cartes. Ah non Il ah, se non. prend 4 aussi Ah tu t'en prends. Ah, je prends... ah, savais pas ça Dommage. Ah oui, puisque tu te prends le plus 4 de Jack, mais t'as dénoncé celui de l'IA Cosmo. Oui. Ah d'accord, et c'est bon là, on arrête Ah, il a, re... il a posé le 4, le Cosmo. Ouais, donc c'est encore en dos. Et du coup, en dos, euh, voilà la pioche jouable. Ah attends, quand tu pioches, quand tu poses une carte à la volée comme ça, tu te reprends au tour. Euh... C'est comme si c'était ton tour. D'accord. Voilà. Ah, c'est compliqué, le ou non, en fait. Ah. Voilà, donc là, c'est encore à mon tour. Mais en fait on le on peut mettre que les mêmes les cartes de même couleur. Mmh. Oui, même chiffre, même couleur. C'est ça. Je peux jouer ou pas là <rire> Non. Non. Non mais c'est bon Ah <rire> <rire> oh, punaise. Ah donc, en do donc il n'a pas de jaune. Ah si, c'est juste qu'il ne peut pas de... Non, il n'y a pas de... Non, son tour était passé. Ah oui, d'accord. Ah oui, j'ai pas vu. Allez, vite. Oh, punaise. Tout s'est fait Ah oui, il es déjà à 200 points, carrément. d'accord. Ok, bon, c'est bon, en trois parties, c'est fait. Et là, du coup, normalement, c'est Jake qui commence. Non, ah non, c'est moi. Ouais, ah ouais. Super de... Super Je crois que c'est celui qui était le plus bas, je pense, celui qui était le plus... Ah. Bon, moi ouais, je vais commencer beaucoup de parties, alors. Je pense. C'est bien, je dois les codes des couleurs que j'ai pas. C'est gentil. Allez fait. Ah. Ouais. sorry Ouais, ouais, ouais, ouais... Oh Oh, c'est ouais, parfait Donc c'est moi ou ah, c'est... C'est... Non bah, Attends, c'est toi Allez, on t'es dedans. Ouais mais du coup tu t'en prends 4 aussi et moi je m'en prends 4. Mais c'est mieux 4 que 8. Attends. Oui, que non, je n'ai pas pris, j'en ai même pas pris, j'en pris 2. Bah ouais. pris 4. Oui t'as pris 4 non, et... Non, j'ai rien pris moi. Rien pris mon fille Ok c'est bizarre. Je me suis pris que 2. Pris. Ok. Oh, ok c'est parfait. Bon, bah, moi ça va Je hein. Jouer contre vous on vous dira rien hein. Ouais bah ouais mais ouais mais il m'embête lui, il m'embête. Il m'embête là. Bon c'est bon ouais. Tu vas mater avec. Ah non c'est bon euh... Vas-y Oh j'aurais pas dû faire ça ch de couleur. Non mais arrête avec ton jaune toi Je me sens mal, t'as beaucoup trop de cartes. Quoi sérieux Ah c'est triste <rire> Oui c'est triste Ça y est, 21 t'as cartes là Allez Blackjack Y a pas de jaune. Je me sens moi seul un coup. Euh, du rouge euh, Attends, je parle par-dessus toi en fait. Oui, c'est ça. Ah oh, punaise euh... Non oh mais, soulignez moi pas avec vos couleurs, là, eh c'est bon, j'ai eu 20 cartes, je peux les liquider, quand même Je n'en ferai rien, monsieur Jake. Euh, encore à vous, monsieur Jake. Oh, putain... <rire> T'as vu, c'est marrant, de la volée, hein. Encore à vous, monsieur Jake. Mais... À la volée, à la volette Et il conteste même pas quoi. Bah, vu les cartes qu'il a déjà, comme avis. Allez, à vous, messieurs. Oh, t'as pas de carte bah, J'ai pas de verre, non ah, Pas de plus, pas de plus. Oh. C'est parfait, ça me va parfaitement. Ça me va pas, ça me va oh, ouais. pas, ça me va pas là. Abort mes chausses Abort mes <rire> Non, mais je fais. Les mecs je venais de finir, mais ma cartes quoi. Désolé. Pas de pitié. Bon. Bon. pas d'amitié. Remettez, remettez du verre s'il vous plaît. Ouais merci. D'accord. On, on reste sur du verre s'il vous plaît. D'accord, du verre. On lui donne du verre, qu'est-ce qu'il fait Il punit tout le monde. Je n'en ferai rien. Je vous remercie, Monsieur. Oh, oh. Hey, pourquoi, de... il pourquoi il a pas voulu Pourquoi il a pas voulu Les touches elles changent, pensais à la volée. C'est cool. hein. Ouais, mais, mais ouais, mais moi je j'ai beaucoup de cartes, faut que je, je... C'est compliqué de cliquer. On bat du verre. Bon bah, bon, bah c'est sur du vert. Là. Vous aimez pas le rouge Moi j'aime bien. Bon bah du jaune. Il est pas cette carte je trouve. Surtout mon collègue à droite qui a passé de carte. Bon oh, ça va maintenant il est premier. Hop là. Ah oui, du rouge. C'est bon ça. là. Mais il faut. Et hey, le diacosmos cosmos là, il faut l'arrêter. Hein. Oh bah, je suis cancellé. Ouais, merci, Jack. Est-ce que tu as un plus de Jack Non. Bon. Bah, tant pis. quand cando, il a du rouge. Entre autres. Et okay, bah, moi aussi. Il faut changer de couleur. Il y a pas de rouge. Ouais, il y a pas de rouge. Bah tiens, on pioche encore un peu. Ouais, là il est... bon, après, parce que là, faut faire gaffe, parce que si je prends un plus 4... En euh... euh, Ando, est-ce que... Euh Jack, tu as du bleu Peut-être. Si tu as du bleu, mets du bleu. Donc du, du bleu... Ah tiens, il m'a pas proposé à la volée. Eh non Tu n'as pas fait Uno Ouais. Merci bien Ah non, pas merci Et tu n'as pas dit Uno ah, non plus oui, oui, oui. <rire> il faut, Les mecs, oui. il faut cliquer sur Uno avant de mais Oui, je sais, mais il faut ouais, encore l'habitude C'est difficile d'avoir ce réflexe Ah et Mais ça y est, là, les deux là. Euh, Tiens, voilà Canceled quand Mais si t'es Canceled et que c'est censé être ton tour, tu peux pas faire à la volée, t'as la même carte, c'est ça Euh... Je crois pas, non. J'ai fait ça, ah oui, je pas voilà. J'ai vu un truc qui brille, qui quitté quoi. Non Mais c'est bon là, les deux là. Il a pas de rouge, Et Non, il a du rouge. T'aurais pas dû mettre en dos. J'ai va gagner, mais voilà. En dos, il réfléchit pas. J'avais pas le choix, hein. mais si tu m'aurais laissé gagner. Et eh, je suis... Je, voilà, je suis dernier encore. Hum mm -hmm. Mm hmm. Je n'en ferai rien. Merde. Je te rends là pareil. Euh, ça ça m'arrange en plus, merci bien. Allez, on en encore un tour. Mais mon bleu ça pour du jaune Allez, ouais, c'est parti <rire> Donc en dos, il y a du bleu, et euh... Pas de jaune. Et pas de jaune. Mais du coup, c'est à toi qui... Mais j'ai du rouge aussi, par contre. Ah Oula là, là. Alors Non Et ça crie Oudo, moi t'as. C'est une honte, monsieur, monsieur, monsieur Collard, je, je, je demande la avant. Non mais le pire c'est que j'ai cliqué avant. La caméra, la caméra. Je demande la barre. Ah oh, bah c'est parfait. Allez, c'est reparti. <rire> Allez. bim. Est-ce que je me prends la sauce Et je me eh prends bien la bien sauce Et ça y est quoi, mais sérieusement... Bah, si. Et du coup, je peux même pas jouer en plus Bah non, c'est son tour. Allez, c'est rapide. Bon, c'est bon, il a gagné. Alors, 100 points. Non. Il manque euh, 96 Quatre... points. Ouais. Il a fait un petit tour, il a fait un petit tour en 82, donc... Samba ah, d'accord. Bon, bah, soit. Il attend pour mettre son plus de. Regardez-moi, messieurs dames. Voyez, voyez. Quelle indignité. Je réfléchis. Oui, oui, oui, oui, oui. Essayez pas si vous voulez mettre le plus de vert, le plus de bleu ou le plus de rouge. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tiens, il y a déjà du bleu, il remet du bleu par-dessus. Ouais, je veux dire qu'il a. C'est le gars, hein. de sens là donc il n'a pas de rouge ah, oui oui d'accord ouais donc il n'y a pas oh. du tout de rouge sérieux mais il y a du jaune partout non mais non t'aurais pas dû il y a pas de... mais non il vient de la piocher Jake oui mais ça je mais du coup il y a quoi comme carte il y, a, il y a quoi comme carte a quoi comme carte il y a quoi comme carte Je ne rien il fallait regarder Jake donc, ça trop rapide alors pourquoi quand je fais contre nous c'est Jake qui dit que c'est Jake qui fait contre nous du qu un, un truc qui brille, j'appuie je, je pas. Non ça. mais, non mais, c'est... <rire> euh... C'est moi qui fais le contre -nous, mais il dit que c'est toi. Oui, parce je... qu'il a du cliquer avant. Ça. Parce que moi aussi, j'ai cliqué au même moment sur le problème, ah mais ça... Ah, d'accord, d'accord. Ça sort du jaune. Ça bon, me va très bien. Ça vous fait plaisir. Je crois qu'il en a en plus. Ah oui, ah oui, d'accord. Oh. Donc il a du bleu, là. J'ai jamais pas eu le temps de cliquer! Mince! Bah, il s'est pas pris deux cartes? Mais là, Ando, il est obligé de jouer ça? Tu te prends six cartes, Ando? Oh non! Oh non! Oh non! Putain! Non! Il me restait deux cartes! Et je suis allé faire une dinguerie là en dos. Ah bah. Par contre tu vois ça devrait les cumuler comme ça déjà qui joue pas. Essayez, je vais prendre la sauce. Voilà. Oui. Voilà, je prends la sauce alors que j'étais gentil. J'étais calme et tout. Mais y a pas d'amitié on t'a dit Pas de pitié. Si si alliance, alliance là. Non non. Arrêtez avec votre bleu là, vous m'embêtez. Ouais oh, le bleu c'est chiant. C'est d'un ennui. Ça <rire> bah, du verre. Littéralement en train de ne pas jouer. Ah d'accord. Que je liquide mes cartes. D'accord. Moi je fais tout pour ne pas avoir du rouge en fait là. Pour <rire> me saoulez avec votre rouge. Et le jaune non plus d'ailleurs. <rire> On va partir du bleu, voilà. Et je vais plus. Ah. Oh là, vas-y. Bah, euh, là, là, là, là, je peux pas ah, faire. Là, là, là, désolé, là. Je, je viens ouais, de la piocher. C'est pas grave. Non, ton, ton arrêt de mort, c'est pas grave. Ouais, oui. <rire> <rire> Jack, il aime pas le bleu non plus, là. Ah, ça me va parfaitement, Jack. Bah, moi non plus, ça, ça va pas être <rire> pas grave. je suis de la chance. Ça va. Mais je crois que personne veut du bleu, là, en fait. Non, non. Voilà. Mais non! Il y a qu'à deux cartes, hein, le bot ah Ben voilà faut... Je sais que tu m'embêtes. Faut changer de sens, faut changer de sens, parce qu'il y a du rouge, euh, le bot. Ah, mais il va jouer le rouge. Le bot. Faut qu'on doit y piocher un plus quatre. Voilà. Bah ah non, il n'y ah a pas de lui. rouge Oh Oh, il, je suis d'accord. Ah. Mais non plus, j'ai pas de rouge, là Oui, bah ok, d'accord. Mais je viens de la toucher! Oh bah c'est parfait. Tiens, tu rejoues. Je suis gentil. De... De... Oh, par de... contre, moi je voulais bien jouer, ça aurait été sympa, mais bon. Ah bah ça va, Edwin. Y... J'ai eu le tout à l'heure. <rire> je joue quand en fait? <rire> Mais c'est bon C'est bon, tu vas jouer en dos Ah bah je confuse hein. Y'a quoi comme carte Y'a quoi comme carte ah, Mais non T'aurais dû dénoncer On aurait vu sa carte Voilà, voilà. super, j'ai pris mon donne. Voilà. <rire> L'IA Cosmos qui nous met la misère. Ah oh bah je sais, je suis pas brillant. Hein. <rire> Oula Là, où il y a moyen de faire des dingueries. Bon, allez, je vais, je vais jouer le gentil pour le début. Pas de verre. T'es pas gentil, Jake. On a attaqué le rouge. hein. sûr, le rouge c'est bien. Ah oh. oh, mm -hmm. ben non. Ouais, sérieusement Jake, Jake, mets des plus deux. Mets, mets du... oh, oui. Reste sur du jaune, Jake. Reste sur du jaune. Non, Jake Tu vas lui faire gagner Oui, c'est bien. Non, regarde. Merci. Ouais, super, merci. Maintenant, on passe sur du vert, s'il vous plaît. Bah ben, non. J'ai dit si. Ben moi, je te dis non. c'est pas grave, c'est... C'est notre cher, il y Cosmos qui veut tout prendre. Et en plus il te dénonce Et dé bah dé non Quel dommage Quel bête Comme c'est gentil C'est que tu dois le faire gagner Je joue ce que je peux jouer Ah non, non, non. Faut que tu restes sur du verre, faut que tu restes sur du verre. Punaise... Et puis... Non Non Ah oui, c'est bon. J'ai eu peur qu'il y ait des tas plus de... Toujours mon dernier. Allez c'est parti oh. C'est parti, c'est parti. Je te pas, je suis, obligé. je suis obligé. Oui mais c'est ça, on dit ça, on dit ça. Non non, quoi. je suis obligé. Bah tu peux regarder oui, mes cartes, gard... suis... tu peux regarder. Ah oui, vous pouvez regarder, vous pouvez tricher vous Je vous ne triche pas, je suis intègre. Vous vous pouvez... ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Plus de rouges Il faut le chat s'afficher sur mon téléphone, Passe ton tour Change de chance Non. <rire> Je deviendrai le plus grand des maîtres Uno. Yuuugi Uno C'est les Cassos les... Ah oui. C'est Yugi Uno. Plus de rouges Change de chance Passe ton tour et à la fin, il y a Sandy qui vient les aider. Les aider, c'est. <rire> Plus ou elle... moins ça, oui. Elle vient les aider, elle vient les aider. Non, mais c'est bon, là. Let me in! Let me in! Mais non, il faut laisser jouer le bot Parce qu'il n'y a pas de rouge ouais. Mais le bot il a pas de rouge oh. Yes oh, C'est perdu Ah bah oui c'est perdu. Bravo Jack C'est pas fini ah. C'est pas fini oh. Oh. <rire> Je n'ai pas dit mon dernier mot je ne serai pas fanny 4 fois. Eh, mais j'ai joué J'ai fait à la volée oh, Tant pis. Ah d'accord. On va... Ok. Ah ok, d'accord. Non, mais ok. Ça va, tu te prends que plus 2 au lieu de plus 4. Je suis gentil. Parce que c'était à la volée, il a que... Euh... Ouais, il oui. a que plus 2. En fait, il se, pris, il se serait pris un plus 4 si euh, j'aurais fait ça par exemple. D'accord, t'es vraiment. Euh, <rire> les mots me manquent. Attends, attends, attends, attends, attends. Parce que T'as l'air, j'en hein, ai. Journée... Non mais c'est bon. Allez on dit... Attends, attends, parce que qui va se ça les prendre Ça se cumule pas, t'as de la chance. Non, ça se cumule oh. pas du coup, vu que c'est à la volée. Oh, ah, mince. c'est lui qui se les prend Il prend que 4, ça va. Ah mince, oui, je me suis trompé de couleur. Et du coup, je ne prends rien Ah... J'ai juste trompé de T'as masse de bien doué aussi. <rire> J'étais counter je... ah. En fait, mon sacrifice a permis de protéger presque tout le monde. C'est ça. Oui. J'aurais pu, en fait, aurais oui. pu me, f... me faire la terminade pendant deux tours. Je serais pris huit cartes. Mais là maintenant c'est Ando qui me fait peur. Parce que si Ando il y a des plus 2, il va pas se gêner je pense. Oh. Mais c'est bon là. Je sais pas si c'est euh, intéressant de, de faire de la volée sur les changements de couleur Bah ça te fait libérer des cartes. Ouais, ouais mais, mais après c'est de des jokers quoi, tu, tu, tu les mets sur tout coup en fait. Bah, c'est ça. Oui, après, c'est vrai qu'avec la pioche euh, la pioche jouable, c'est plus avantageux. Et c'est ainsi que Ando va me veillir toute la soirée. Ah bah là, tu me... Eh, c'est pas moi, c'est la veux pioche pas jouable. C'est la, la pioche jouable. Oui, bien sûr, c'est ta faute. Oh. Non, mais si, c'est vrai toujours la faute des autres, ça. C'est hein. bon, je peux jouer Non. <rire> je peux jouer, c'est bon. Et le pire c'est que dans. Bah, bah c'est cool si en plus ça me fait passer mon tour. Bon, c'est bon là. C'est bon là. Oh, oh. Mais non, non Mais voilà mais, mais sérieusement, pendant 3 tours, je vais pas jouer C'est sérieux j'ai fait 0 points. Voilà. Merci, au revoir. Est-ce qu'il n'y a, est qu a pas moyen dans ce logiciel Uno d'inverser le score plutôt Parce que là, je trouve que c'est quand même assez punitif en termes de score. En enfin, si fait enfin, c'était deuxième, troisième, troisième quatrième euh... Ce que je veux dire c'est que c'était difficile pour toi de te rattraper par exemple en dos Alors que si c'était l'inverse Que chacun marquait ses propres points dans le négatif Je, ça. Trouve, ça que je trouve que c'est plus rattrapa rattrapable et que ça équilibre plus Ça je sais pas du tout C'est quoi un Seastord oui. Ça m'arrange. Bah bah moi. <rire> Mais ouais oui. Moi ouais, t'as marre. Blouge, t'es bien blouge. Mmh. <rire> <rire> Allez, je suis gentil, c'est J'ai je... le temps de me faire un pot au feu. Hein. <rire> c'est ce que tu ce que j'ai eu tout à l'heure hein. Oui. ça. Euh... Non. Mais que dois-je faire J'ai dit dis uno. Et Du coup, Uno, il se prend 8 cartes. Je lui dénonce Tu avais du rouge et tu avais du bleu. <rire> oui. Ah non, tu, 10... en, tu me dis qu'à... Ouais c'est bon là. 8 plus 2. 8 plus 2. Ouais c'est bon là. En deux. Il y a, y a du bleu hein. Non, je sais plus c'était quoi comme euh, chiffre. C'était un... Pas celui-là, visiblement. Mais qu'il est bête ce vote <rire> Jack il fait des feintes en mode. <rire> du coup il va devoir repiocher! <rire> non. Ah bah ben, si. <rire> ça, moi ça m'arrange. Ça m'arrange. C'est vrai que dans, dans cette situation, il vaut mieux se prendre un plus 2 que piocher 50 cartes. C'est ça, c'est ça. je oh. peux jouer un moment c'est où... <rire> faire gagner le bot Un plus deux, Jake. Non. Bon, il a gagné. Ou tu, prends... tu te prends ou tu te prends voilà. Vous pensez qu'il a pas quelle couleur Vert. Ouais. Il y a du vert, je suis mort. Ah non, c'est bon. Je suis obligé de jouer. Je suis obligé de jouer ça. Donc il y a pas de vert. Ça à rien de dénoncer, non, mais non! C'est ça, ça sert à rien de dénoncer, je peux jouer que ça, Jake Non, mais je voulais remettre un plus 4 dessus! Hein ah, dommage! Euh. Pas grave! Pourquoi t'as pris cette couleur? Ah bah, c'est parfait! C'est couleurs <rire> Oh, c'est parfait <rire> J'ai une perse. En dos. Oui Terminade ou par terminade oh, bah, je termine pas, il me reste trois cartes encore. j'ai Il faut mettre du jaune ou du rouge, là. Oh, je suis bien en dehors de fini, là Voilà Allez, encore un petit peu Oui, un peu plus Ça Comme, va, tu toujours place pour un peu plus hein voilà, ouais, très ouais. bien, super j'adore ma vie. Mais du jaune. Ouais mets du jaune. Ah, jaune. Mais du jaune. Tiens tu joues pas pour la peine, tu m'as agacé. Tu sais qu'il va changer la couleur. Si. Voilà. Eh bien, très bien, bonne couleur le vert, couleur de l'espoir. Mais pourquoi vous. Pourquoi t'as mis à la volée Jack là Bah je. <rire> fallait fallait laisser mon set, j'aurais pu poser mon set Bah non. C'est le jeu m'a pas vu set. Hein. Pose du jaune, Jack pose du jaune Du jaune je du rouge jeune. Jeune, euh, Prends jaune le bot, prends jaune. Jaune le bot, on t'a dit. Non mais tu vas prendre un plus 4 surtout. D'accord. Dénonce et du coup, c'est lui qui prend les 4 Et j'en prends quand ouais, même, je... oh, c'est de ah ça oui. Non, non, c'est pas comme ça C'est pas comme ça, et bah tant pis, voilà Vengeance Non, ça Mais va, il ira, ça ira, fait. merci Mardo il a rien fait, quoi, de <rire> Vengeance Au final, c'est retombé à l'envoyer hein Vengeance Mais moi, je suis pour rien, encore une fois, bon bah c'est pas grave, hein Moi, je suis pas dans vos histoires, hein Vengeance Rivez Rivez voilà, comme ça on est tous loin du Oudo. Bah là, oui, hein. Non, mais je t'en prie, Jack. Rejoue, ça me fait plaisir. Ah, c'est gentil. Attends, je te permets, je te rends l'appareil. Oh, comme c'était aimable. N'oubliez pas que c'est moi qui tiens le stream, messieurs. Et alors, ça veut dire quoi ça, <rire> Une, une lune, hein coupure mal intentionnée peut arriver. Alors, vas-y, rejoue, Eh bien le bonsoir Ouidjoss et merci pour ton resub Salut Ouidjoss Salut On va... Tu, tu, tu vas me voir pleurer... Ouais un neuf, un... Wijos, il triche, il un triche, même, oui. il, regarde, il regarde le stream, il triche. Et non, je dis ton, ton premier mois non, ton cinquième mois d'abonnement Bon c'est bon les mecs, je peux jouer là Non. J'ai neuf cartes là, c'est bon Je te plains pas, attends regarde, voilà. Ah, voilà, voilà, good. voilà, voilà. Allez, ouais, mais... allez, ce sera mmh. 9. Et ce sera 10. Je ne veux pas qu'il y a streamac. Mmh. Allez, à demain, hein. Oui, oui, oui, a yes, streamac. ah oh, mais c'est parfait, Jake, moi, ça m'arrange. Allez, allez-y, les mecs, allez-y. Des fois, à la volée, ça peut aider vos adversaires, hein. Ah Jake, il a du vert Et rejoue et repioche Non, tu vas, le faire, tu vas faire gagner Jake Alors, autant vous dire que moi, le bleu, ça ne me plaît pas tant que ça. Jaune, c'est un peu mieux, oui, pourquoi pas? C'est une bonne couleur qui me va bien au teint. Jaune, jaune, ça, voilà. oh. Putain, je vais te faire j'aurais dû laisser jouer. jamais Jake. un jour t'as le teint jaune, consulte. Ouais. Oui, c'est pas vous. Donc, Jake n'a pas le jaune. Si, regarde. Tu sais, il m'a pas proposé à la volée. Mais normal, tu jouais après moi. C'est à ton tour. Ah oui, c'est vrai, c'est pendant ton propre tour. Alors, est-ce que l'un des cartes est avec moi? Non. Non, c'est mmh, mal. Oui. Ah C'est bon, c'est bon. Vous arrêtez avec le vert, là Faut changer de couleur, là. Faut changer de couleur. Oui. À rater, non, non, non, non je dénonce. Comme ça, il y a peut-être moyen que je me chauffe des plus 4. Et du coup, Jake il va il y a... J'espère qu'il n'y a pas de rouge. Non, a... non, non, non. Du coup, mais tu mais vois, le... si j'aurais joué, bah, Jake aurait pu gagner pour ça. Ah, ça, c'est le bot qui se prend plus 4. Ça va, ça va. Mais non! Euh, Rayot, t'avais pas de plus 2? Bah ben non! Je vais leur faire un S! C'est quoi cette déception? Oh, j'ai le jeu qui est réglé. Ouais. Ouf, y'a plus de bleu! Faut rester sur du bleu, Jake! Allez, au revoir oh. et merci Oh sérieux le 6 quoi Wow mmh, 228 points, oui En effet ben, ça va, tu t'es raté de la partie là Oui. <rire> Alors qui c'est qui commence C'est Et moi. On est toujours dans le passif. un joker pour rien ok mais non ah, si. mais non comme ça j'ai qui aurait pu piocher <rire> mais c'est bon là les deux là oh qui me sauve Oh j'avoue Merci Tchèque, Quel âme charitable. Ouais. Renseigneur. C'est bon, là, les deux, là Alors, Si je chope un plus 4, ce n'est pas de ma volonté. Non mais c'est bon, là Ils sont 21. tous à 2, 3 quarts, je me tape 11 quarts, quoi Sérieusement Mais je peux jouer ou. Non! Non, mais voilà, plus tout à l'heure, il y a des sets qui tombent, et je peux pas passer mon set là. Comme célèbre, monsieur, comme célèbre. Oh oui oh, Oui, oui Sérieusement. Oui <rire> On se comprend avec le bot. Allez, on va remercier. Non Et merci. Je eh, sérieux, il va gagner en dos Ah, si je vous mets. Euh... Ouais, tu... Bon, là, t'as. Non, faut, ah, que 0, mets... là, faut, que deux, faut que tu nous mets. Faut que tu nous mets. 131 points. Euh... Ah bah ça commence bien. Allez. Ah bah Pff. ça aurait été encore plus compliqué avec la règle du, du 0 et du 7 là, oui. t'échanges le paquet de tout le monde. Oh, bordel. Ah c'est le bordel. Jack il me sauve. À moitié. Bah ouais mais tu me donnes d'un plus 2 au lieu d'un plus 4. C'est dommage le bot il dit non jamais. Des cartes, les mecs. Donc, Ando a moins de verre que Jake. C'est mort. Voilà, voilà. Je suis gentil et tout. Euh, combien de temps je me suis fait sauter <rire> Non Mais et pire c'est que j'ai je n'ai pas euh, j'ai fait exprès de ne pas mettre un à la volée. Sinon Jake il, il gardait son tour. Oh, oh, oh ah, enfin, c'est dommage Ah la chute peux... ah, On ouais, ouais. Ah, ne pas dénoncer là je pense. On va pas s'en sortir les gars qui me fait gagner Et non ah sérieusement ouais, il y a, là, y a je du je... bleu Ah c'est horrible Bravo, bravo Mais des démons, je comprends pas pourquoi le boîte être... il prend cette couleur alors qu'il l'a pas. C'est pas logique. On se rappellera que si on doit demander à Draken l'avenir quand <rire> il nous dira un truc, on fera le contraire. C'est ça. Oui oui allez-y. Bouquez-vous, bouquez-vous. Je gagnerai une partie. C'est méchant ça. ça, ils sont... Moi je veux pas dire, c'est en qui a commencé. Et puis avec ce que j'avais hein. <rire> voilà, voilà, je, je m'alie et tout, j'essaie de le consoler et puis voilà, vous voyez comment il me traite. Mais... J'ai des cartes en main, <rire> qu'est-ce que Je voudrais bien en faire un petit château, mais je peux pas. On en a pas Oh, il château. Une cabane. Des cartes, des cartes, oui, mais des Ponzani. Ok. <rire> si tu veux. Je suis pas la ref. C'est des pattes, des pattes, oui, mais Ah oui. une vieille pub. Je ne devais pas être né. Oh, quand même, aussi. C'était <rire> fin 90, début 2000, je pense. Ouais j'avais 4 ans musique de jazz derrière Spence, un soutien. Allez, voilà, Allez. Mets, le, mets le ton plus 4. Est-ce que tu peux mettre du bleu au moins Voilà, voilà. Ouais, non non non, du, du vert, voilà, bien, le vert. Voilà. Je dénonce. Parce qu'il pouvait le jouer Allez. Et du coup c'est lui qui se prend le plus 4 quel dommage okay. Je tendu... suis pas bon bleu Non, enfin, il... j'aime pas le poker. Il est payant ce Uno euh, Oui, oui, il est payant le jeu. Il est payant, il est sur Steam, il est en promo en ce moment, il est en promo sur un stand gaming. Il y a les DLC qui sont sur Steam en promo mais pas sur un centre gaming. Voilà, il y a plein de choses. Les DLC ne sont pas de la cosmétique. c'est d'autres modes de jeu, d'autres nouvelles règles. Oui, tout à fait. Voilà. Est-ce que tu as tout bien entendu votre jeu vous voulez profiter sur un centre gaming à cliquer sur le lien de je sais pas quoi, là, euh, Swivel à son studio, comme ça, euh, sur vos achats, on récupère à 3%. Ça vous coûte rien en plus et nous, ça nous fait des choses en plus pour vous proposer du contenu. Il a pas une commande de... dans le chat euh, J'en sais rien. J'avoue que je je sais... suis pas sûr qu'il y ait une commande à un son gaming. Je vais me faire un post-it. Ouais. Comment commande lien. Je passe une, pas co... une commande radio caravane que j'ai toujours pas faite. Une commande lien. Une commande... Attends. Blash... Euh, non, c'est pas une euh, est, Instant, ouais, non. Alors, attends, faut que je récupère euh, le lien de Instant Gaming, il est où déjà Sous euh, euh, twitch.tv slash il et en dessous. Ah oui. euh... ouais. J'ai raté un contrôle. Oui. Oui, C'est dommage. J'ai raté un contre nous. Oh, Jake, il triche. Oh, Doe, il triche. Il, il, on doit chercher des liens et il triche. Oui, je, vos Donc, euh, non, je profite de votre faiblesse, tout simplement. Attendez. Que... Eh, merci, au revoir. Oh, oh punaise. Putain, je profite de votre faiblesse, tout oh, simplement. Oui, mais attendez, vous allez... Oui, le stream. le joueur 450. Ouais. Bravo. Attends. Oui. Bah, en plus, t'as en plus, fait un bouton avec les commandes, Jake. Oui, mais il n'y a <rire> pas instant gaming dans les commandes. Ouais, Par il contre, a... sous, il y, y, y a un petit panel instant gaming. Hein, donc, ouais. Faut il est le instant gaming. Ah oh oui, instant gaming, il est là. C'est pas sponso, hein. Euh, C'est juste que instant euh, gaming permet de le faire à tout le monde. Donc, autant en profiter pour. Voilà. Pour, pour, pour la voilà, je mets le lien dans le chat. Ah ouais, je... oh. euh, bah, allez. Allez. Ah, ah, ah à la que le le. Tout le monde s'éclate. Voilà, que le le. Du coup, en fait, ma cam cache euh, Cache mon nombre de cas. <rire> Un petit peu. Bon, je pas grave. Hein. Ah. Bon, c'est pas jeu, hein. toi, Jack. Ah, pardon. Le mmh, Jack. Mmh. Oui, mais je réfléchis. Vu que vous jouez strat, moi j'essaye de jouer strat et j'y arrive pas. Je vais continuer à jouer naïf, ça me réussit mieux. Ah d'accord! Ah. ah mince il prend pas le plus 4 Si si euh, et là il prend plus d'accord plus 6 du coup vu que c'est trompé yeah. J'aurais dû prendre le plus 4 hein, j'aurais pu mm -hmm. Je retiens je retiens sur celle-là. Oui, moi aussi. Et ça se tente. le nous sur Instagram, sur Uplay, pas Steam, il est cross-platform. Euh, oui, alors, nous, quand on le lance, ah, en oui, fait, oui. on, on enfin personnellement, je l'ai acheté sur Steam, mais il te lance Uplay obligatoirement. C'est Alors, c'est un jeu Ubisoft, en fait, donc même si tu achètes le jeu sur Steam, tu vas forcément l'avoir sur euh, le Ubisoft Connect. Tu vas arrêter de me mettre plus 4 Plus 6, du coup Et après euh, l'inconvénient malheureusement c'est que même si tu lances que Ubisoft Connect et que tu lances le jeu Ubi Uno sur Ubisoft, ça te lance quand même Steam, on va comprendre. Voilà. C'est des jeux Steam hein. Bon, c'est le système Ubisoft. Ouais si ouais parce bah, que.. Bon. bon je peux jouer là. D'accord. Non mais pourquoi pas. j'ai pas de bleu. Mmh, moi je pense que tu mens. Bah vas-y. Non oh, punaise... <rire> j'ai pas de bleu <rire> Ouais mais c'est un peu dégueulasse parce que t'avais du joker donc t'aurais pu jouer autre chose ton plus 4 hein. Non, j'ai pas de bleu Allez, allez, en dos Ça c'est ah. méchant ça, ça c'est méchant C'est petit monsieur J'avais que ça C'est petit, petit monsieur Change de sens Jake, change de sens ouais, Tu veux me punir quoi <rire> Encore à toi tu... Mais là, il l'a bien fait, le à la volée. Pourtant, c'était... Mmh. C'était pas mon tour Et paf C'est un peu violent, oui, quand même J'attendais ça Je l'attendais Je l'attendais depuis, depuis tout à l'heure Je vais me venger oh Ah bah, mais euh, elle, elle, elle, le, le, le bot, il est au tac et à la vache Il est hyper réactif ouais. <rire> Ah non à Des moments, il est, il est loin, mais... Allez, c'est reparti Oui <rire> Oui oui. Allez. Ça m'a surpris. Ah mais je suis comme ça hein. J'ai qui... l'impression de faire un tirage de tarot avec toutes ces pieux. <rire> non mais, il euh, va falloir qu'on calcule combien de temps on est sur la même partie là quand même je crois que ça va faire au moins 20 minutes, hein mais non. Mais non Non mais sur la, sur la partie des 500 Pas sur la manche mm. Sur la partie, messieurs mm. Ça m'aide, c'est parfait Oh là là Oh punaise. Oh non, ouf, ou j'ai eu peur Mais du coup ça m'aide pas Mais non, mais non, je veux mon nom. On avait dit qu'on ferait des knackis Mais non, mais sérieux Oh punaise. <rire> je suis désolé, je ne pouvais pas faire autrement. <rire> oh oh oh oh. Allez, mange tes dents. Ça va, il n'y a pas vu que c'était dans le mauvais sens. Non, c'était pour lui, il y a les deux cartes. <rire> Alors, là il y a un truc que je comprends, euh, je comprends pas, c'est que quand c'est le, le cosmos, j'ai pu faire un à voler, et quand c'est... Non Non, j'ai voulu cliquer avant Je me trompé Ah ça, je suis j'ai cliqué avant Non Ah bah si j'ai cliqué avant ou non Eh bah non Parce que quand tu cliques, elle doit te dire ou non. Mm -hmm. Tu dois attendre le non avant qu'elle... Euh... Et c'est parti eh ben, 38 points Là, Ça va pas loin. Hein. C'est quoi cette arnaque Je demande réclamation. Fais faire un tweet à Uno. Quoi, ces 38 huit points là Oh oh oh la sentais pas celle-là. Que des couleurs, ça y est, Jake peut enfin jouer. Il en veut du verre hein. Ça voilà. Jake peut enfin jouer. Oh no. Je vais faire 12 points. quelle couleur Je ne dirai. Non. Oh ah non, alors ça c'est de la triche parce que j'ai eu le bouton qui... Uno qui est apparu. Euh, Je n'ai mais... pas pu cliquer parce qu'elle m'a mis ma carte tout de suite. C'est de la triche Je vais être plus rapide. Non mais j'ai mais il y a un gros bug là. Non, il faut que tu cliques sur où tu attends qu'elle doit te dire où nous euh... Non mais j'ai attendu littéralement 15 secondes en fait. Elle l'a pas dit. Bah il faut attendre qu'elle le dise. Non, non mais il y a mon chrono tournait après moi sur mon, sur mon tour. Ouais, c'est bizarre. Allez, putain. <rire> Dérange pas. Moi bon, ça me dérange par contre. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Bien un joue. Ou pas. Ça je chope la même carte. Quoi. Yes. Tu <rire> sais qu'il aime bien le rouge. Mais. Non mais. <rire> J'ai foutu quoi ouais, Voilà. Mais c'est bon là Oh Laissez-moi bon jouer Ah bah voilà bah, voilà Bah oui, forcément, bah oui, tu comprends que je m'en zapper Allez Si vous voulez, hein On va y arriver, on va y arriver. Allez, bingo. No. Oh, non non, n'y a pas du rouge. Il y aurait pu contest en plus. Du coup, on doit y aller <rire> J'attends le... Voilà, j'attendais le plus 4. J'attendais le plus 4. Ah non, je refuse. de le choper donc je euh... fais attention mais je vais bientôt appuyer sur le bouton de la multiprise donc. C'est Il déjà 22h30, on n'a toujours pas fini la partie quoi! Voilà, voilà! J'en connais qui sont finis, ils ont... ils ont fait des parties de 3h! <rire> Oula! Non, je dit, je vais prendre la plus 4. Ah non, parfaitement. J'aime pas ce sens. J'aime pas ce sens. En plus, tu vois, ils ont bien mis le bot euh, en face de moi. Comme ça, c'est soit je me prends Jake, soit je me prends Do, Vu, mais Jake qui a 18 cartes, oui, le pauvre, <rire> j'avais pas vu, <rire> il dit rien tête. en plus. Ça, <rire> c'est la vengeance. Allez, je peux pas mais faire autre chose. Je... Je, bah, bah, je peux, j'aime le piocher donc, ouais, là, tu aurais pris 6 cartes si tu l'aurais, ouais. ouais, Jake qui veut pas que je joue en fait. De jeu, de jeu, de jeu, à de à de chaque jeu fois jeu, que je sais voilà. que là, je suis... Non mais ça y est, allez, c'est bon, bah ben, voilà oh, là. oh non, oh Non mais c'est bon là. Il était en train de me sauver là bah non, j'avais un peu encore sous le foudre, donc... Euh... Fallait pas, fallait pas, fallait que tu les gardes, on peut... Fallait que tu les gardes... bah faut que je les défende aussi un hein, peu quand même, je vais pas me prendre un plus deux... Gratuitement comme ça... Musique d'ascenseur derrière. Mm -hmm. Alors, comme ça, Draken veut du vert. Ah, bah oui, il veut du vert. Ah, j'ai des trucs à la volée donc. Euh... Moi aussi, tiens. Bah, vas-y, hein. Essayez, baston. <rire> Laisse-moi jouer J'imagine qu'il est trop tard pour vouloir jouer avec vous, surtout pour Ordou qui perdra toutes ses victoires. Ah, un autre ah, okay. mardi. Ouais, je suis ouais. Non, mais c'est bon là, j'avais plus qu'une carte. Ouais, je pense que ce sont. C'est... Si on finit cette partie, et après, on peut dire que là, on arrête. Euh... Ando... Euh, Jake, est-ce que t'as des choses Euh... Je sais pas, c'est pas moi de jouer. C'est Ah mais non, Jake ah, mais dire bah... non, du coup. Jake... Ah... Ah non, non, j'aime pas ça. pas ça. Ah ouf Ouf, Elle m'a fait peur, elle hein, m'a fait peur, elle m'a fait peur. après, il met du jaune, là, il m'embête. Allez. Si tu remplaceras... La... Je vais aller me faire un cappuccino. Eh ben bon cappuccino à toi, Wejo, ouais, ça tout de suite. Alors... Oui... J'aime bien, j'aime bien, ça, j'aime bien. Non mais ça va... J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, ça, j'aime bien. Non, je dénonce, il y, du, il y a du rouge. Ah non, il n'a que du jaune Il n'a que du jaune Ah, full jaune, ok. Ah oui, full jaune là, oui. D'accord, donc on ne met pas de jaune. Qu'est-ce que tu fais Bah, mais je viens de le piocher Bah, ouais, bah. Et t'es obli obligé de le jouer Et en plus, c'est du double faut, euh... ch faut changer de couleur, les mecs Oui, oui, c'est bon, regarde Pour info, il y a des cartes que j'ai en main depuis le début de la partie que je ne me suis jamais déparu. <rire> oh. Vous m'embêtez hein, vous m'embêtez. Oh, je suis désolé, Jack. Tu veux quelle couleur, Jack Ah, euh, je t'influence pas. Non, mais non, mais là, si, je te mets un plus 4, vas-y. Rouge. Ça m'arrange aussi en plus. <rire> Donc, Jack a beaucoup de rouge. Allez, c'est pour moi. Non, mais on t'a dit rouge, le pote là. Vient il vient de le choper. Il vient de le choper, c'est sûr. Mais du coup, ouais, mais ouais. Ah bah, je suis là je, je peux pas, pas... Désolé. Du coup, je peux pas le mettre à la volée. Désolé, j'ai que ça. Moi, je suis gentil, je mets, du... je mets du rouge et tout pour Jake, puis voilà. 6000 cartes, et je peux pas jouer. Bon bah, encore une fois, désolé, hein. Ça y est, ça y est. Ah non, je refuse pas. Allez, ça va durer 10 ans. Me dis pas que tu pouvais pas jouer autre chose, Ordo Oh si Pauvre dragon. <rire> ça m'énerve parce que c'est tellement ça. Euh... Comment que ça? Je suis gentil, Jake. Hein. Vous -vous. <rire> <rire> jaune bah oui forcément du jaune il est encore full Et jaune du... non ah, a... ouais, je pense il doit avoir quasiment du... que du full jaune je pense qui veut un plus 4 pour tester Mais tu vas arrêter, Jake, je suis gentil avec toi et tout, je te mets du rouge, là Je te redonne la main. Mais oui, mais j'en ai pas, moi, de rouge Pourquoi pour que tu joues plus vite Ando, est-ce que t'as des trucs Je suis que dalle Mais tu vas arrêter avec ton rouge Communiste Mais j'assume <rire> Voilà, tu joues pas, voilà. voilà. tu joues pas, je lui Je sens plus 4. Je sens plus 4. Oui. Allez, bon, plus 2. Bon, bah pourquoi pas aussi. Distribution. Distribution. Allez, c'est bon, Draken. Et c'est pour Jack coup. Non <rire> Alors là, celui-là, il fait mal. Ah, Je, je l'attendais, les deux plus les deux plus 2, je les ai gardés. Hein. Jack, tu veux du ton jeu, rouge Eh, <rire> du vert. <rire> ah yes. Oh du bleu, je suppose. Du jaune Peut-être. Ah bah non, Jack <rire> Ah, c'est la galère, on va perdre. Suspense Ah, tristesse éternelle... Salut à tous, allez, c'est bon, c'est la fin du stream, messieurs-dames <rire> C'est pas tout ça... Tu sais quoi Tu joues pas C'est pas tout ça, mais demain, il y a travail, il y a dodo de bonheur hein. Et tu joues pas encore Ah, c'est triste Sacré vie. Et, et moi qui me disais, ouais, oh, je suis bah puisse pas tout faire du moudou, ça va aller. Tiens, voilà, du jaune, tu en as, il me semble. Ah bah non, tu joues pas. <rire> <rire> tu joues pas. Ah ouais, ça y est, job pour jouer. C'est du <rire> rouge. Tu fallait pas décider de la règle à la volée. Hein. <rire> ah, C'est clair. Et ben voilà, Wedges il y a le temps de se faire un cappuccino qu'on a toujours pas bougé, on est toujours sur la même manche. Wedges il sent méchant avec moi. Il veut que c'est de bonnes games. Ils veulent pas que je joue, il me faut. Jack il s'est pris un plus 10, t'as loupé ça Wedges. On a fait une alliance avec le bot. Du jaune je suppose Ah du bleu ça change un peu. J'aurais pas dû parce que t'as du bleu je suis sûr. On rejoue Jack. En parlant de bottes. <rire> Coucou et, et Ben ouais, Robert, t'as pas dit bonjour à Robert. Et Robert. C'est qui manque qui lui Ouais, ça va, je suis pas bicolore euh, ou là, donnez-moi d'autres trucs! C'est bon là! C'est bon! Sept, Mais c'est. Hey Il <rire> y a que deux couleurs ou y... quoi? Ah bah non! La pire, c'est que j'ai. Oh, oh allez! Oui, oui, vas-y le bot, vas-y le bot! Vas-y, venge-moi le bot. Venge-moi. Mais non Il je... a que du jaune Mais j'en fous le jaune Je m'en fous, je ferai gagner le bot s'il faut. Rien, monsieur. Allez-y. Donc tu es tu es avec le bot en face de Draken. Ça dépend. C'est toi Robert que je vais devoir retrouver et manger. Robert, je sais où tu te caches. C'est vrai, ils auraient dû l'appeler Ia Robert, comme hein, lieu de Ia Cosmos. Mais non, regarde, je suis gentil avec toi. Ouais, je, je, je prends rien, c'est bon, je, je ne suis pas dans ces affaires, monsieur. <rire> ouais, alors le rouge, c'est pas trop ma couleur. les chants il veut du jeu il veut du jaune non non c'est compliqué la famille c'est fini le jaune c'est un cousin à toi je pense que en voulais... effet fait... casse, casse pas robert hein, c'est compliqué la famille Allez, allez, allez. <rire> Je vais m'arrêter là. Allez, Je allez, me casse allez. souvent. <rire> le plus 4, le plus 4, le plus 4. Ah bah non. Et messieurs, dames, enfin. enfin. C'est après plus de 3 heures que... Je mets un plus sur je mets à ah, C'est bon, là, j'ai des points, là, c'est bon <rire> Il Allez, dit que c'était moi qui gagnais Nouvelle <rire> manche Oh, de combien Hein Je suis à 230, moi. Je lance les hostilités <rire> c'est Jack qui prend quoi, il a rien dit, il a rien fait <rire> Et ben je, je dénonce. Je, mais que vais-je faire Oh là là c'est terrible Oh non... Euh, non, <rire> c'est Jack qui se prend plus 12. <rire> ah j'ai eu peur un moment. Après, ben, tu joues pas. Oh. Méchant, vous êtes méchant, monsieur. Bon, faut que je change de sens. Il a un 2, il a un 2 vert et un 3 jaune. Il a un 2 vert et un 3 jaune. Je m'en fous. Labo, hein. <rire> Contre nous. Ah bah oui, ah oui, bah oui, je suis bête. J'aimerais bah pas, hein, pas. Donc, donc, donc, on va mettre du bleu. C'est bien bleu. C'est parfait. C'est parfait. Ça. Mais arrête le bot. Va, va coucher le bot. Pour la victoire. Eh oui, tu as tout à fait raison, Ce Pas au chocolat. Tout à fait, tout à fait. Tiens, vengeance. Pour bon la victoire. victoire. Demain matin, je mangerai un bon petit pain au chocolat pour déjeuner. Chocolatine. Non, non, messieurs. Arrêtons, arrêtons ici euh, cette mascarade. préciser que les points en chocolat ne sont jamais remboursés bien entendu. Pourquoi les faire rembourser pour une chose qui existe Enfin voyons. J'ai jamais dit que le pain au chocolat n'existait pas. Attention, ça existe. Il n'est hein. juste pas légitime. Voilà. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Regardez les deux, les deux qui disent chocolatine ils sont cancel Voilà, vous avez, on, a, on, se, on se comprend avec le bot. Ouais, J'arrive. Ouais, c'est vrai que j'avais, il y a Robert, il est, il est un peu la Suisse dans tout ça. Et j'ai jamais réussi mais au cours de joué joué dans la configuration de Robert pour modifier cette réponse. Au chocolat, je préfère les croissants. C'est très bon aussi les croissants. Faut pas qu'il gagne, Jake, faut pas qu'il gagne. Ah euh, mais euh, vu ma main... Euh... Ah bah attends... Euh... J'ai la mienne aussi, hein. Ça y est. Non, mais non, mais sérieux Allez, mais merci je, bien je, Mais je, c'est pas ma faute, là Voilà Oh, oh un joli tour, donc 500, 142, comme 142. Euh, On oui. en refait ou on arrête là on va s'arrêter. On va s'arrêter là, donc du coup. Alors j'ai gagné 100 points d'XP parce que j'ai annoncé. Ouais, il y a, 3 y a une histoire points d'XP. Là, ça c'est quoi Ça, c'est quoi ce bordel mais en fait, t'as des niveaux sur. Ça sert à quoi Et ben, ça te permet, je crois, de débloquer des trucs dans le classement. Alors tu as des médailles, en fait. Ah bon Ouais. Je débloque des médailles. Et c'est des trucs juste comme ça, hein, ça sert à rien. On voit ça où euh, Tu vas dans médailles, et en fait c'est les quêtes. Mais c'est où les médailles Bah tu vas dans. Tu vas dans. Tac, tac, tac. Euh, tu vas dans. Attends, c'est dans jeu en ligne Ah non, c'est bon, d'accord, c'est l'espèce le, le, de carte d'identité en haut à droite. Oh. Oui, voilà, c'est ça. Oh punaise, il faut le trouver ce truc. Hein. En haut à droite, c'est les protection des médailles. Et du coup, après, tu peux choisir ta médaille. Voilà, donc moi, exemple, j'ai fait, j'ai mis, mis 6 plus 4. D'accord. Voilà. Ok. Bon, eh ben, c'était fort sympathique, monsieur. Oui. oui. Hop. Euh, on donc... remettra ça et on... Joue. On reparlera sûrement de nos autres règles et des autres DLC un peu plus oui. tard, on a le temps. Euh. Et du coup, euh, si jamais vous voulez nous rejoindre, euh, venez sur le Discord et yep. proposez-vous, euh, ça ferait toujours plaisir de jouer avec vous. Bon, on va faire quelques sessions Uno sur des prochains mardis de toute façon, vu que c est, c est, ça c'est tranquille au final, c'est assez rigolo. Oui, euh... Il y a une quatrième place donc autant en profiter. Ouais. Comme ça, on va pouvoir faire des alliances et on va pouvoir faire du 2 contre 2 aussi. Il y a un mode 2 contre 2. Bah, C'était fort sympathique, messieurs. Euh, petit mot pour la fin. Euh, bah, cette semaine, le reste de la semaine, il euh, y a du Zelda, Skyward Sword. Et la semaine prochaine, il y aura d'autres choses. Voilà. Voilà. Donc, euh, Antoine, un petit mot Le groupe garni. Le garni Je <rire> Et eh bien, voilà. c'est sur ces belles paroles, messieurs-dames, qu'on va se quitter. Euh, N'hésitez pas à suivre Vivason Studio sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Euh, rejoindre sur le Discord, vous abonner à la chaîne YouTube également. Euh, à nos chaînes YouTube, parce que nous en avons deux. Euh, et euh, on se dit à la prochaine. À la et prochaine. ciao, bisous. Cordialement, bisous.